Qu'est-ce qui lui va bien le maillot, les gars Regardez comme Ronaldo, il est frais avec le maillot de l'OM. Et pourquoi pas Ronaldo qui signe à l'OM, pourquoi pas Ouais, mais comment l'OM va faire pour le pays Ronaldo, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de challenge. Et quel meilleur challenge que venir jouer à l'OM Ça va relancer sa carrière. Ronaldo, il a joué dans tous les pays d'Europe. Vous savez que ce mec, c'est un Erasmus. Il a joué dans tous les pays, sauf l'Allemagne et la France. Quel meilleur club en France que l'OM, les gars Le seul club qui a l'étoile, qui a la Ligue des Champions. En plus, Ronaldo, ça va relancer la rivalité historique avec Lionel Messi. Le classico OMPG avec Ronaldo Messi, ça va être dingue, les gars. Ça peut être historique. En plus, Ronaldo, il aime bien se balader en short. Il aime bien se balader en slip. À Marseille, il fait chaud. Je pourrais te balader en string, si tu veux. À Manchester, il fait moins de 10 degrés. Il pleut. T'es en caleçon avec un parapluie, à Manchester, Ronaldo. Viens à l'OM, c'est pour toi, ce pas que Ronaldo, il connaît pas l'OM, les gars. Le seul coup franc qu'il a mis dans sa carrière, c'est contre l'OM au stade Vélodrome. On a des arguments pour le faire venir. Au pire, on lui fait une feinte. On lui fait croire qu'il y a lui, Suarez le vrai Suarez à l'OM. Qui vient, il va voir que c'est la contrefaçon. Mais ça sera trop tard, les gars. Ronaldo, il a besoin d'amour. Et nous, à Marseille, on va t'en donner, Ronaldo. Comme aucun club t'en a jamais donné. Regarde le Real Madrid. Tu leur as donné 5 Ligues des Champions. Ils t'ont viré comme une merde, ils t'ont même pas fait dommage à la fin, ils t'ont même pas fait de célébration, ils t'ont rien fait, ils t'ont viré comme une merde, ils t'ont même pas remercié pour ce que t'as fait, le Paris Saint-Germain, ils ont refusé ton offre, viens à Marseille, tu vas te venger sur la vie de ma mère, tu vas voir c'est quoi, respecter un joueur, on va faire de toi un empereur, tu vas oublier tous les clubs dans lesquels t'es passé, oula, même Manchester, ils ont la mémoire courte, ils ont la mémoire courte comme les shorts à Ronaldo, ils sont courts, oula, les gars, ça peut ressembler à une propagande, mais on va utiliser tous nos moyens pour faire venir Ronaldo à l'OM. On n'a pas d'argent, mais on a des supporters, on a des soldats de partout dans la planète, les gars. On va réussir à le faire craquer, je vous le dis, les amis. Il a un égo surdimensionné, il a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Et aujourd'hui, quel club fait la meilleure démonstration d'amour à Ronaldo C'est l'OM. Tous les clubs, ils sont là, ils ont la mémoire courte, comme le short à Ronaldo. Voilà, les gars. Ouais, on a... Ça y est, il est fini. Non, c'est que le début, Ronaldo. C'est que le début. Viens continuer à écrire ta légende à Marseille. Oula. et hey, Ronaldo, c'est un homme blessé. Et un homme, quand il est blessé, les gars, il peut prendre des décisions irrationnelles. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire C'est maintenant que tu dois venir, Ronaldo. Tu dois défier Lionel Messi. Tu ne peux pas le laisser tranquille au PSG hein, en maison de retraite. Depuis que tu n'es plus son rival, il s'en fout. Il marche au terrain. Il n'a même plus de défi, Messi. Viens lui montrer, Ronaldo.